Ce soir, au cours du programme, nous vous donnerons des nouvelles Gipro. La suite de nos informations. Ah si vous venez de plonger dans un monde qui ressemble de plus en plus à la quatrième dimension, c'est très simple. Habituez-vous à l'idée que le monde n'est plus le même, monsieur Gluziki. C'est très bien. Surtout, conduisez prudemment. Ne parlez à personne sauf en cas d'extrême nécessité. Faites vite vos courses et rentrez chez vous monsieur Gluziki il ne fait pas bon traîner dehors Le monde a basculé monsieur Gluziki plus rien ne sera jamais comme avant Observez bien les règles lavez-vous régulièrement les mains et surtout évitez les contacts Est-ce que vous collectionnez les vignettes monsieur Gluziki oui, vous qu'est-ce qu'on gagne avec les vignettes Un instant s'il vous plaît, je vais voir. J'ai vu quelqu'un. Alors, si vous arrivez à 100 vignettes, vous avez le couteau de boucher en céramique. Sinon, pour 200 vignettes, vous avez carrément le hachoir. Ah, c'est bien ça le hachoir. Ah, ah, je viens de me démonter le pied dans la table. Toute l'équipe du drive vous souhaite une excellente confination. Si ah, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monsieur Gluziki. Je répète, abonnez-vous, abonnez-vous.